Bonjour les amis, vous voyez je suis dans ma voiture, je suis ici dans le sud de Tenerife et il fait exceptionnellement pluvieux, on a une vague de froid en ce moment donc depuis deux jours il y a de la pluie dans le nord, dans le sud ça n'arrive pas souvent mais bon ça peut arriver de temps en temps mais ça ne dure en général pas très longtemps on va encore avoir quelques chutes de neige au Teide. ça ce sera sympa, c'est toujours très joli donc dans cette vidéo je vais vous parler euh, de trader sur un smartphone, alors est-ce que c'est possible de trader sur un smartphone Eh bien oui, je le fais très régulièrement, très souvent le matin avant de m'installer à, à mon bureau, ben, je regarde un petit peu le marché, euh, comment il a évolué euh, depuis la veille. Et euh, si je ne me lève pas très tôt, eh bien souvent je prends des trades sur, euh, sur mon smartphone, je dois le reconnaître, je ne le conseille pas aux débutants mais c'est tout à fait possible une fois que vous avez euh, l'habitude de, de trader, que vous savez un petit peu comment fonctionnent les marchés, que vous connaissez bien un marché aussi parce qu'il vaut mieux se spécialiser sur un marché qu'avoir qu 10 marchés euh, qu'on qu suit. Donc à ce moment-là c'est tout à fait possible, moi j'ai une application MT4 installée sur mon smartphone et euh, ça fonctionne très bien euh, donc il n'y a, a aucun problème, je prends souvent des, des petits scalps le matin à l'ouverture comme ça je commence bien la journée avec quelques, quelques petits gains donc, euh, en scalping très rapidement avant de prendre ma douche, avant de déjeuner. Donc euh, c'est tout à fait possible, comme je dis, il y a une heure de décalage euh, ici à Tenerife par rapport à la France et eh bien euh, très souvent donc les marchés bougent euh, au moment où je me réveille alors je regarde rapidement ce qui se passe et, et je, quand on a l'habitude de trader on sait qu'il y, y a des mouvements qui, qui vont s'initier se, se, se, très souvent à l'ouverture des marchés ou même un peu avant. Donc le matin, les premiers traders prennent, prennent leurs trades et c'est souvent à l'ouverture des marchés que ça bouge pas mal. Donc moi je vous conseille aussi de, donc de, de prendre des trades, de, de regarder les marchés si vous en avez la possibilité le matin, euh, donc peut-être avant d'aller travailler ou comme moi avant de, avant de déjeuner, tout dépend si vous travaillez, si vous devez vous déplacer ou si vous travaillez à la maison comme moi. Mais c'est tout à fait possible de prendre des petits trades euh, sur son smartphone. Euh, moi je les prends sur le DAX le matin, donc c'est un marché assez, assez volatile qui bouge pas mal le matin. Et donc on peut euh, très bien faire euh, euh, parfois même 1% en matinée euh, sans trader des heures. 1% de votre capital si vous n'avez pas un très gros capital, c'est tout, tout à fait envisageable. Vous pouvez vous fixer comme objectif 1% par jour. Donc ça c'est toujours possible euh, si vous ne tradez pas des millions donc si vous avez un compte euh, de 1000 euros même euh, si vous débutez de 5000, de 10000 c'est tout à fait possible. Ce n'est pas vous qui faites bouger les marchés donc euh, ce qu'il faut c'est suivre les mouvements, savoir parfois anticiper un petit peu et vous avez donc euh, des signaux, des indicateurs qui, qui vous donnent euh, euh, une probabilité de réussite très importante, c'est ce que vous apprenez dans mes formations. Donc ma formation au scalping est tout à fait adaptée à ça, adaptée à prendre des trades courts euh, en scalping. Et puis, bien sûr, vous avez certains trades euh, qui deviennent plus longs. Moi, je conseille toujours de prendre deux ou trois positions euh, en même temps. Donc, bien sûr, pas n'importe quand, mais au moment où vous pensez que euh, le marché va, va partir dans un sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ben, prenez deux ou trois positions et euh, vous coupez rapidement donc, euh, la première ou la, et la deuxième position et vous laissez donc, la troisième position, vous lui laissez une chance d'aller vous faire des gains euh, plus importants et à ce moment-là, vous, vous pouvez faire euh, parfois donc en prenant des trades comme ça ou en début de journée, même sur votre smartphone, ben, vous pouvez faire euh, votre journée facilement euh, de cette manière-là en, en tradant euh, prudemment. Vous mettez alors rapidement votre stop loss à break even et à ce moment-là vous laissez partir le marché après avoir pris euh, donc quelques bénéfices et vous êtes tranquille pour votre journée. Même chose si vous, si vous partez euh, travailler, si vous prenez les transports en commun, eh bien avec votre smartphone vous pouvez surveiller les marchés et prendre quelques trades. Si vous avez une bonne connexion, en principe avec la 4G euh, ça fonctionne bien et euh, donc euh, tout à fait possible de, de prendre des trades sur, sur MT4 ou sur une autre plateforme de trading. Ce n'est pas la plateforme de trading euh, qui est le plus important, donc euh, si vous avez un, un broker correct, ça c'est le plus important et à ce moment-là vous, vous prenez donc quelques scalps le matin et vous essayez de garder une position euh, qui tient la journée. Si vous travaillez, évitez quand même euh, de prendre des trades un peu n'importe comment, il faut quand même faire ça quand on est concentré, mais euh, ça fonctionne sur, sur un smartphone, sur une tablette ou euh, sur votre ordinateur, euh, un ordinateur portable, bien sûr. C'est tout à fait possible. On a quand même une multitude de, de possibilités de, de prendre des traits maintenant. Euh, Évitez, bien sûr, de, de prendre des trop grosses positions. On ne sait jamais qu'il y, qu y ait un problème technique. Et surtout, mettez euh, un, un stop-loss le plus rapidement possible. Donc En scalping, vous pouvez prendre des petits gains euh, rapidement et puis euh, préserver votre, vos gains en mettant bien sûr un stop-loss sur la position que vous gardez ouverte. Et c'est comme ça que vous ferez régulièrement des gains. Donc vous pouvez trader euh, sur un smartphone, mais apprenez d'abord à bien trader euh, les marchés sur un ordinateur comme ce que j'enseigne dans mes formations. Donc si vous êtes intéressé par cela et eh bien vous avez sous cette vidéo euh, un lien vers mes formations, vous avez d'abord une initiation si vous le voulez et ensuite euh, vous pouvez euh, commander une de mes formations au scalping, c'est ce que je conseille aux, aux débutants. Donc vous apprendrez très rapidement avec mes, mes formations en vidéo à maîtriser une plateforme de trading et à pouvoir faire des trades gagnants très rapidement, pas la peine d'attendre de, des mois avant de pouvoir vous lancer. Vous pouvez commencer sur un compte de démonstration, bien sûr, donc aucun risque. Ouvrez un compte de démonstration du montant que vous comptez ouvrir en compte réel. Si c'est 2000 euros, ben, prenez un compte de démonstration de 2000 euros. Vous tradez euh, une semaine ou deux, une fois que vous aurez bien maîtrisé euh, ma méthode de, de trading. Et après, ben, vous passez en compte réel. Prudemment, hein, prenez, prenez des... Petit trade. Euh, si vous tradez le, le mini DAX, ben vous pouvez prendre des trades de, de 10 centimes le point donc euh, si vous ne faites pas de bêtises, ben vous ne perdrez pas des, des grosses sommes si, si le marché, si vous ne maîtrisez pas encore la, euh, très bien la, la technique. Mais en principe si vous êtes entraîné sur un compte démo ça devrait aller et après vous pouvez très bien, euh, si vous avez un compte de 1000 ou 2000 euros, vous pouvez très bien faire 1% de gains euh, euh, par jour. C'est un objectif tout à fait, tout à fait réalisable. Donc euh, bon, bah, Si vous avez un compte de 1000 euros, ça vous fait 10 euros. Si vous avez un compte de 5000 euros, ça vous fait 50 euros par jour. Un compte de 10 000 euros, ça vous fait 100 euros par jour, euh, 1%. Donc c'est déjà pas mal. Et puis au bout du mois, bien sûr, euh, ça vous fait quand même... Euh, une somme, une somme sympathique, un complément de revenus sympathique et après petit à petit, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, vous aurez un capital plus important et vous pourrez gagner euh, un peu plus et, et vivre peut-être uniquement de vos revenus sur Internet. Non, ce n'est pas une obligation, hein. vous pouvez faire euh, le trading comme activité complémentaire toute votre vie si vous le voulez, pour le plaisir et euh, moi je ne suis pas euh, le genre de personne qui passe ses journées devant les écrans, donc j'ai plusieurs activités mais j'aime beaucoup le trading bien sûr et euh, c'est un, une manière vraiment très agréable de se faire un complément de revenu quand on est passionné par ça. Et je pense que si vous aimez le trading, si la bourse vous intéresse, vous pourrez très, rapi très rapidement euh, être passionné aussi par ça. Le tout est d'avoir une bonne formation au départ, une bonne méthode et je pense que euh, je peux vous apporter cela. Donc euh, si vous cherchez une formation au trading pas trop chère et efficace, eh bien je vous invite à, à vous inscrire à ma formation Scalping et Scalping euh, plus Ishimoku. Vous avez, vous avez le choix, les deux fonctionnent. Ishimoku est un indicateur que j'aime bien parce qu'il vous donne quand même... Euh, des signaux euh, intéressants aussi, mais euh, la formation au scalping est, est très bonne aussi. Euh, vous aurez des bons résultats si vous choisissez celle-là aussi. Vous pouvez la payer en plusieurs fois. Donc euh, actuellement, euh, ma formation au scalping, je crois que vous pouvez la payer en 8 fois 77 euros. Formation scalping plus Ishimoku c'est 6 fois 117 euros. Donc une fois par mois vous êtes prélevé et vous recevez l'entièreté de ma formation de votre premier paiement je vous fais confiance pour euh, les paiements qui suivent parce que je suis convaincu que vous arriverez à de très bons résultats et que vous serez content de, des résultats que vous obtiendrez avec cette formation. Voilà, mais il y a un rayon de soleil, donc euh, je vais peut-être euh, sortir, euh, faire une vidéo à l'extérieur également. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, likez-la, partagez-la et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est l'occasion ou jamais et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.